Bonjour à tous, alors euh, hier Adobe a fait une petite mise à jour, enfin une petite ou une grosse comme on veut avec une nouvelle fonction qui est intéressante entre autres puisqu'il a aussi optimisé l'utilisation du CPU etc. Dans la barre attributs, vous cliquez sur attributs et là vous avez deux nouveaux boutons qui sont très intéressants donc celui-ci qui, qui est basé sur l'état des modifications donc toutes les images que vous n'avez pas modifiées se retrouvent ici donc c'est des images que vous n'avez pas retouchées sur le dossier en cours donc si je clique ici j'ai toutes les images qui elles ont été retouchées voilà, donc ce petit bouton est, est bien sympathique de manière à voir ce qu'il vous reste comme travail à faire. Voilà, merci, à bientôt, n'oubliez pas le pouce bleu et de vous abonner.